Non mais d'un côté j'admire parce que tu, tu fais des super trucs mais d'un autre côté je me dis je préfère être comme je suis parce que je m'évite tellement de soucis. Oui bien sûr. <rire> pas vraiment des soucis c'est.. Ouais c'est. J'aime beaucoup aussi faire ça malgré bah, tout. Ouais. C'est un tu, exercice. Tu, tu, tu fais des. C'est un exercice rigolo. Tu, tu crées euh, comme, comme quelqu'un créerait un film ou une mini-signerie sur ouais, la pub. Mais parce que j'ai pas envie de vendre. C'est vraiment pensé avant, tu vois. Oui, c'est ah, ouais, un peu sonorisé. Moi, arrive ouais. en face, je, un fais... Peu je fais montrer, j'ai vu le bail, ça ouais, suffit. Même la toute première fois où on a fait la vidéo ensemble, tu m'as surpris. Parce que savais... enfin, tu as démarré de suite, je ne savais même pas que ça tournait. Quoi, presque, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, Xavier Gretilla est de retour. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Quel plaisir de te recevoir une fois de plus à Nice. Quel <rire> plaisir est pour moi. 24 <rire> Et... degrés à Nice, ça se refuse ah, pas. Ah, ça se refuse pas. <rire> on va placer donc un, un point prédéfini, un point de rappel, hein, susceptible d'avoir les, les billes dans le tiers du billard le coup d'après. Et ensuite, on va jouer donc un coup chacun avec la même bille. C'est à dire qu'on sera vraiment partenaire sur ce coup là, dans cet exercice. Et c'est justement euh, un des exercices qui est inspiré dans ton contenu notamment, c'est quelque chose que tu proposes beaucoup. Oui. Pour cette occasion, je voulais vraiment marquer le coup, parce qu'on on, on a mis en place à, avec toi une idée pour que les, euh, les, justement, les membres des, des billets en paquet puissent éventuellement profiter de cette fameuse promotion dont on a parlé. Je te laisse, je te laisse la parole. C'est pour faire plaisir à, à ceux qui te suivent. Ouais, c'est ça, c'est pour marquer le coup. Et, euh, et voilà, pour les membres de billets en paquet, on va faire 20 euros. Euh, au lieu de 30 voilà. euros avec le code promo paquet. Mmh. Et puis, ben, du coup, vous pouvez nous encourager ouais, dans ouais. le développement de notre contenu. Et euh, il y a quand euh, même des contenus que... très intéressants. En plus, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Je vous ai parlé de l'échange de Xavier Gretilla avec Johan Petit. Il y a des échanges qui sont vraiment intéressants. Il m'a marqué celui-là. Ah, il m'a marqué, ouais. marqué parce que même si on ne comprend pas tout, euh, le fait d'échanger, et moi, c'est quelque chose qui est tellement m'intéresse, c'est-à-dire savoir ce que vous avez en tête quand, euh, quand euh, dans la construction de conception, je trouve ça juste fabuleux. Donc même s'il y a des choses qui nous échappent euh, selon les niveaux de compréhension, etc., ça reste quand même hyper intéressant. Donc, on est parti Hein On est parti. Allez, donc, euh, donc le principe, voilà, on joue avec la même bille un coup chacun, et lorsqu'on obtient l'américaine à gauche, on arrête et on recommence. Ok C'est le principe. Exactement. Voilà. Allez, à tout de suite. <rire> Allez. Donc, rappel, deux bandes de cette, de cette rouge. On va tâcher de caramboler cette bille pour l'amener la, pour dans le coin. Ouh Tu voulais la bande Oui, je voulais jouer par la bande, mais... J'ai été un peu avare par le... Bah pour le... Pour, mieux, pour, pour me présenter plus dans cet axe-là, pour la pousser vraiment dans le coin. Parce que ah, si j'arrive dans le compte. plein de cette bille... Euh, non bah. Si tu arrives par la bande pour la pousser dans le coin, tu vas devoir arriver oui. sur la tranche supérieure de la blanche. Oui. Okay oui. Donc, tu as une marge qui équivaut à... sur la bille, peut-être, la demi-bille sur la tranche supérieure de la blanche pour la pousser dans le coin. Si tu arrives en dessous, tu vas la pousser hors du coin. Si tu arrives en dessus, tu vas la pousser en direction du coin. Donc tu as à peu près une demi-bille de marge. Si tu fais direct, tu as trois billes. Même combat. Tu as à peu près une demi-bille ah, oui. de la blanche okay. pour la pousser en direction du coin. Ouais, bien si sûr. tu touches ici, tu vas la pousser de l'autre côté. Mais si tu touches ici, tu vas la pousser dans le coin. Et donc, en direct ou en par la bande, la, la marge que tu as pour pousser la blanche, c'est la même. Alors, qu'est-ce que tu t'emmerdes à mais... me faire chercher une bande <rire> ah Oui, tu as raison. Sauf oui. si tu veux te mettre des problèmes de plus. Ouais, oui. Okay. oui, tu passes par la bande si... Euh... Bah, si tu joues à la bande. Si tu dois, oui. Ou si tu dois prendre plus de billes sur la 2 pour la faire... Ou mieux si c'est euh... un intérêt stratégique, parce qu'effectivement, oui. à ce moment-là, tu grossis ton couloir d'arrivée, mm. mais tu cherches pas à venir sur la tranche supérieure de la blanche. Tu profites de l'entier de la marge d'erreur. Okay. Ça, ça te peut bah, valoir oui. la peine. Oui. Mais si ton intention, c'est de venir... Euh, sur la partie supérieure de la pointée à ce moment là tu n'utilises pas la marche d'erreur tu utilises la même que si tu faisais en direct c'est un problème de plus euh, à gérer hein. ouais. bon je pourrais jouer la rouge mais il faudrait que j'incline je passe par dessus ça ne vaut pas la peine donc je vais te replacer sous la rouge avec une extrême finesse de la blanche pourquoi une extrême finesse de la blanche tu as une idée même pour pas la bousculer, on veut qu'elle reste dans cette zone. Et pourquoi je ferais une chose pareille Eh bien pour faciliter notre... Le fait de la garder à proximité ici, elle est idéalement placée proche de la petite bande. Oui, mais si ça sert à quoi J'aurais pu la mettre ici. Si je... mais ça, ça limite notre, notre angle, comment dire C'est plus simple pour rappeler la rouge, non hum. Mauvaise réponse. Euh, pourquoi Bah, t'as un meilleur contrôle. Attends, je réfléchis. Pourquoi tu as joué cette bille fine Ouais. C'est pire, important. Vraiment. C'est vrai Ouais. Qu'est-ce que je rate Attends. Euh, pourquoi tu as joué cette bille fine Bah, si tu la prends plus grosse, ok, elle va partir là-bas, mais tu sais pas où Si, je sais où, parce que je sais où je la mets ici, puis si je prends plus gros, je sais où je la mets aussi. Ah, okay. En bon, admettant euh, que tu prennes même. plus gros, tu, tu vas devoir jouer plus fort, toi, pour que ton énergie soit suffisante pour faire le point. Ce pas un problème. Ok. Bah, le, pour le billet, alors Je peux la laisser là, si je veux, comme je peux la mettre ici, comme je peux la mettre ici. Enfin, là, le, le, le rappel est plus difficile, non. après. Bon, puis il a un avantage, je le rappelle, si je la pousse ici, c'est qu'après on, on change de coin, c'est ouais. Ah oui, pour une solution de secours. Ah bah ça y est. <rire> c'est très important, c'est pour ça que je la prends fine. C'est que euh... si jamais je ne suis pas placé sous la rouge, ça y est. je ouais. peux rejouer la blanche. T'as vu Le ouais, temps qu'il ouais, me faut. Ouais. Tandis que si je la mets là, ben c'est fini. Et oui, c'est fini, rejouer. tu peux plus la rejouer. Okay. Donc je choisis l'extrême finesse okay. pour la maintenir ici. On dirait que cette rouge s'échappe ici. Je suis tenté de le jouer par la bande. Et par la bande, la rouge ne s'échappe pas. Mais t'as raison, elle s'échappe bah, un petit peu moins. Bah elle s'échappe un peu moins, oui. Ouais. OK. Après, il faut que je sois généreux, quand même. Dans cette rouge. Donc Beaucoup de rouge, un petit peu d'effet. Elle s'échappe quand même. Hein. Ah bah. Mais je pense un tout petit peu moins que si tu avais joué direct. Ben, merci. <rire> Donc, le contre, là, facile à faire. Ouais. Je pourrais peut-être déborder la rouge, se placer sur la rouge. Mais le placement est pas facile. Euh... Une bonne probabilité pour que je ne sois pas placé. La blanche, elle reste à la bande. Si je ne suis pas placé sur la rouge, ça va être compliqué. Ouais. C'est impossible, avec le contre, d'emmener la pointée avec soi. Ce qu'il y a de plus facile ici, c'est le bande avant. Ah, ouais. Avec une bande avant, une arrivée assez grosse en demi-bille sur la pointée, sur la blanche. J'arrive à, à emmener la blanche, euh, pas à côté de la rouge, mais en tout cas en direction, euh, pour avoir les billes euh, mmh. bien placées okay. en face de moi. Ah, quand même. Superbe. Alors, on ne peut pas redominer les billes, mais au moins, on les regroupe. Ouais. Et si jamais on ne touche pas tout à fait demi-bille, si on touche plus plein, ben, la pointée ira juste un peu plus loin, mais malgré tout, on les gardera devant nous. Puis si on touche un peu plus fin, là, c'est problématique, parce qu'à ce moment-là, la blanche va rester ici. Nous, on poussera la rouge dessous et on va se retrouver en éventail, mais un éventail qui va nous ouvrir quand même des solutions. Okay. Donc, ce n'est pas, pas trop un drame. Très bien. Euh, alors ici, bon, je, je vois deux choix possibles. Soit on cherche un passage, auquel cas je bouscule cette blanche. Et on traverse dans ce sens-là pour obtenir un placement trois bandes sur la rouge. Ou on a le choix de pousser cette rouge pour reprendre sa dominante après. Alors, je suis un peu... Ce, ce, ce biais-là me gêne un peu pour pousser cette rouge parce qu'elle risque d'aller un peu loin. On risque de se masquer ou... Mais peut-être qu'en jouant rouge-blanche dans un premier temps, après blanche-rouge, et peut-être qu'on peut déborder dans trois coups. Ah bah c'est le peut-être qui ne va pas. Alors on déborde dans trois coups. <rire> Ou de, dans deux coups. Non, ce que je te dis, c'est que le peut-être fait que le, la solution <rire> du passage est bien plus avantageuse. Ah. Parce que maintenant, tu vas faire, pour reprendre une expression bien connue, vas t'approcher des billes. Je <rire> n'ai pas osé le dire, disons. Voilà. Parce qu'on est quand même plus loin cette fois-ci. Ah donc bon. tu t'approches des billes ah et ouais. après on va travailler un passage. Mais s'il arrive quelque chose dans notre travail de passage qui nous empêche de faire le passage, oui. bah on va se rebondir sur une autre position, un placement sur en largeur, un placement sur la rouge en longueur. Okay. Tandis que ton point, là quand on va déborder la rouge, s'il se passe quelque chose, admettons que tu sortes la rouge et que du coup tu puisses plus la déborder. Là, mm -hmm. c'est est seule... compliqué. Okay. Donc, c'est plus judicieux. Parce que ce biais-là nous dérange. Si on ouais. avait ça, on est d'accord. Hein ouais. Ouais. Bah, tu, tu as bien dit, tu vas emmener la rouge assez loin. Eh oui. Pour déborder, là, eh oui, il faudrait euh, elle la rouge, elle va, elle va facilement partir jusque-là. C'est pire loin. Si tu arrives quelque chose là. Euh... Oui, ouais. J'avais pensé faire d'abord une approche, genre l'amener ici et nous s'arrêter là. Tu pas. Tu n'y arriveras pas. Euh, parce que si tu t'arrêtes ici, il faut vraiment, pour pouvoir la déborder, toi, tu vas te placer. Tu n'arrives pas à être ici. Tu vas te placer quelque part par ici. Oui. Et donc, du coup, euh, si tu la poses simplement ici, tu déborderas pas. Si tu veux la déborder, il faudra qu'elle soit bien mmh. ici. Et donc, tu vas oui, déjà la, la bousculer super loin. Mais si tu veux, tu vas essayer. Tiens, Comme ça... Donc je. Rouge Ouais, ouais vas-y, fais le débordement. Ça va prendre plusieurs coups hein. Ah bah ben, deux. Ah deux Bah oui. Ah je oui, il faut, il, faut, il, faut, il faut que je pousse plus que ça bah alors. Bah ok, oui. d'accord. Attends. Ouais. Ah ouais, hein, en deux. Et même là, tu la débordes pas. Donc, il faut prendre plus de billes encore. Ouais, et donc, encore tu plus vas de billes, encore plus loin. Ouais. Et donc, si je rate mon placement ici, après derrière bah, Déjà, si tu rates ton premier point, c'est compliqué. Ouais. Mais après, bah, tu as voilà. le placement. Oui. On récupère une dominante, mais avec des billes, puisqu'on les a écartées, qui sont un tout petit peu loin. Mm. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que c'est beaucoup plus compliqué plus... et risqué que de maintenir les billes ensemble et se préparer tranquillement à un passage, à un rétro-passage. Ou quelque chose d'un peu plus simple. D'accord. Là, avec ça, on peut faire ce qu'on veut. On garde le contrôle des billes, on peut créer un rappel, une bande, on peut créer un rétropassage, on peut faire un passage, on peut se placer en longueur. Ouais. On peut faire tout ce qu'on veut. Mmh. Et s'il nous arrive un accident, ou une erreur... Entre-temps, eh ben, voilà, on, on va rebondir sur quelque chose d'autre. Oh. Bon, bah, C'est un très bon exemple. Pardon. Là, tu vois, Maintenant, tu oui. as trop écarté la rouge, donc oui. il nous arrive un accident. Mmh. On ne peut plus faire de passage. Par contre, on peut très facilement, puisque tu as agrandi la position, euh, rappeler la pointée euh, ou faire un rétropassage pour se replacer sur la rouge euh, on peut la pointée on peut la rappeler en trois bandes ou alors en couper par la petite bande voilà il y a des choses à faire oui. tu vois. et puis on alors maintient que... des distances qui sont courtes donc, donc relativement facile à, à maîtriser à la maîtriser oui. moi je le fais parce qu'il m'intéresse C'est pas forcément euh, ce qu'il faudrait faire, mais je, 71. Vu et je me suis dit, non, bon, pas forcément, non. Et voilà. Bah là, ça me gêne de passer tout de suite, parce que là, les billes sont, vont vraiment s'écarter. Je serais tenté de te placer un, un rétro-passage en bousculant cette rouge, un petit peu. Tu vois Je pense que c'est le meilleur plan que si je tente un petit point avant de traverser, j'ai peur que... T'as peur de quoi De mourir Non, j'ai crains <rire> J'ai craint de... de devoir le jouer comme ça, quoi, tellement il faudra... Ouais. Mais genre refaire un petit point et rester proche des billes, t'y arriverais pas Refaire un petit point et ensuite passer Allez, je vais essayer. Je vais le faire. Tu... Parce que comme tu le dis très bien, après, même si par hasard... L'écart est un tout petit peu trop grand. Mmh. C'est pas grave, on peut, on peut bricoler légèrement et, okay. et faire quelque chose. Je t'interromps quand même. Le problème de ton rétropassage, c'est qu'il va être mal positionné. Ok. Parce que là, pour faire rétropassage, tu vas jouer quel billet en premier Rouge. Rouge en premier. Ça veut dire que tu vas la bousculer. Ouais. Et donc. Amener à peu près. Euh... Ah, tu vas bousculer peu, la rouge et te placer ici sur la blanche. Et moi, me placer sur la blanche voilà, pour, bien ça. pour faire ça. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles Donc, si tu bouscules la rouge, tu vas ensuite t'appuyer sur la blanche. Okay Mais pour faire un rappel de la blanche, un rétro-passage de la blanche, j'ai besoin de la distance avec la blanche. Oui. Et donc, l'énergie que j'utilise pour bousculer la blanche, c'est tout ce que la rouge ira plus loin. Oui. Ah oui. Et donc en fait, je vais me poser. Si tu veux te placer un vrai rappel sur la pointée, je vais te le marquer parce que comme ça tu vas le voir. Si tu veux te placer un vrai rappel sur la bille pointée, tu vas aller super loin. Avec la rouge, la rouge, elle va se placer euh, facilement euh, ah oui. ici. D'accord. Le rapport de Et donc, force. donc du coup, euh... tu vas créer un rappel difficile au milieu de la table. Euh, ce ne sera pas forcément un rétropassage, d'ailleurs, tu n'auras pas forcément récupéré la demande, mais tu vas le faire, tu verras, tu vas te rendre compte que la rouge, pour créer de la distance avec la pointée, tu vas okay. devoir l'emmener très très loin. D'accord. Allez, j'essaie, enfin, je, je me rapproche des billes, et... Euh, enfin, je... Non, tu fais ton, ton placement. Ah, mais tu voulais pas te placer le ah rétropassage non. Mais non, tu m'as dit que... Non, ah. moi, je voulais que ah, tu sais non, que ah. tu t'en rendes compte, sinon oui, d accord, d accord. je ne la, l'aurais pas marqué. Il faut que tu te rendes compte que ce rétro-passage n'est pas du tout euh, la bonne option. Oui. Alors, admettons qu'on fasse un tout petit peu plus court, mmh. genre comme ça, comme ça. Et genre et comme, comme ça. ça. Il est costaud. Je le hein. rappel, lui, il se fera quand même ici. La distance entre la pointée et la rouge est très longue, ouais. donc... Pendant ce temps, à Veracruz. Bon, petit souci technique, c'est pas grave. Je suis là. Tu es là, ouais. faudra vraiment que vous fassiez des dons, <rire> un billet en paquet, pour qu'ils s'achètent une vraie caméra. <rire> Qui enregistre plus que 30 minutes <rire> alors je suis tenté par le piquer rentré sur ou la rouge méthode, hein. ou que je change tu de méthode que tu veux ouais. mais j'étais en lumix mais mais, <rire> mais euh, ah, c'est vrai que j'ai envie de changer de matos quand même mais ouais ça représente un, un coup ouais, ouais. tu veux que je t'explique euh, ce que j'ai moi pour ouais, ouais, j ai, j ai vu, ouais ouais j'ai vu ah mais je serais. pas ah, après c'est la suite qui m'inquiète moi c'est le montage parce que le montage c'est un arsenal en ce qui me concerne mais et je sais pas comment mon logiciel réagirait avec des vidéos de... Je t'ai en enfin, expliqué la problématique hier, hein, dans le sujet des portables. Mais c'est peut-être la solution. Hein. Ils font des séries maintenant avec les portables. Alors... Je suis tenté de... Ouais, je peux rappeler aussi cette pointée en trois bandes. Taisez-vous pour voir. Ouais, eh, c'est mieux. Non, pas en trois bandes. Ton non Donc ne va pas là en trois bandes. Enfin, par là, quoi. Elle arrive ici et, ouais, et nous pas on garde. Oh, D'accord, c'est pas un rappel. <rire> on l'amène ici et puis on garde la dominante sur la rouge. Ouais, et derrière, derrière, c'est un placement. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses de rappeler la, la rouge Ah ouais, j'en pense que du bien. Parce Mais c'est-à-dire que on que... a quand même un super de Ouais, Là, un... on a un beau de bande. La... Garder la dominante là-dessus est plus simple. Et puis surtout, euh, comme la rouge va faire grande petite, elle, elle s'échappe un peu. Elle va hein. remonter. Bah, elle va remonter vers la pointeille. Oui. Et euh, vu qu'elle elle va se regrouper vers la pointée, si par hasard on n'est pas très très bien placé sur la pointée, et ben c'est pas très grave okay. parce qu'on aura les billes qui seront proches l'une de l'autre. D'accord. Tandis que dans ton point là, si n'es pas placé sur la oui. rouge, c'est délicat. C'est ça oui. va être compliqué. Oui, hein. Allez, ok. Et la distance de rétro est grande que... sur la pointée alors que là elle, oui. est, elle est toute petite. Allez, j'essaie. Là, ton placement sur la pointée n'est pas un franc succès mais comme les billes sont regroupées bah eh ben, oui c'est gérable d'accord c'est un peu fort oui Alors là, je vais me placer sur la pointée mm -hmm. je vais être assez proche de la pointée parce que si je joue trop fort je risque en fait de, de perdre l'avantage de garder un biais en fait de garder une dominante Ok, allez. Donc là, je vais faire un barrage. Un barrage Enfin, hein euh, Oui, je me place ici et la pointée arrive dans les deux billes. Vous foutez pas de moi, non, vous ne foutez pas de moi, faites très attention, vous savez. Tu as vu cet angle-là Oui. C'est l'angle que tu as avec la pointée. Et tu veux que la pointée revienne comme ça. C'est chaud, hein La pointée, elle va revenir sur la rouge. Sur la même la partie inférieure de la rouge. Elle ne va pas revenir dans ton barrage. D'accord. Elle va revenir en dessous. Donc, c'est compliqué d'espérer de, de, euh, un retour sur ta bille. Et donc, euh, l'absorption de l'énergie de la blanche par ta bille, euh, je pense que c'est plutôt la rouge qui va ramasser. Ok. Alors, dans ce cas-là, je fais quoi Parce que la rouge, je ne peux pas la jouer, le billet n'est pas favorable. Ouais. Bah, dans ce cas-là, tu fais où exactement je... la même chose, je fais sauf qu'au lieu de faire rétro, tu fais un piqué. Et grâce au piqué, tu arrives à diminuer l'énergie de la pointée okay. et donc du coup à ne plus escompter sur son retour avec de la force, mais au contraire à escompter avec un retour en mesure. Ok. Même si oui, elle va en direction de la rouge, mais comme elle est en, elle mesure... en mesure, ça pose pas de problème. Ok. Bon, je t'avoue ne pas être super bien placé. C'est pas grave. Tu <rire> t'étends. Voilà. c'est trop fort, les ouais. deux sont trop fortes ouais. toi tu as trop bousculé la rouge et la pointée il y a trop d'énergie okay. aussi ouais. trop de billes, trop de bas pas trop de billes non. non, ni trop bas juste trop fort, juste trop fort. je te laisse bon, pas un cadeau hein, ici, vrai, t es, t es masqué, le massier là. permet de se prendre l'américaine puisque la pointée il va descendre sur la petite bande et remonter un petit peu et moi si je carambole correctement la rouge mmh. et que j'ai une harmonie des énergies théoriquement, je devrais m'approcher de l'américaine. Allez. Bon, ben alors, j'ai pas du tout carambolé correctement la rouge, donc du coup, ma courbe n'était pas du tout celle qu'il fallait. J'aurais dû venir à l'intérieur de la rouge au lieu de la bousculer comme ça. Et donc, c'est vraiment pas bien joué, ça. Voilà, tout de suite, je vois... Potentiel, Je pense qu'il y a une prise d'Américaine ici, quand même. En bousculant un petit peu cette rouge ici. Et moi, je viens chercher une finesse sur la pointée. Et ensuite, je ressors par le biais de la bande. Ce qui me permettrait de quasiment prendre la place de la rouge. Alors que Donc la rouge, juste à la droite. Là. Ah oui, oui, une, bien prise, bien. une prise d'Américaine à droite. Oui, mais droitier, gaucher, peu importe ouais, le sens de la merlocke. Ah oui. oui, oui, bien sûr. Tout à l'heure, on l'a prise à deux à gauche. Ouais. Ah, tu, tu veux qu'on ah, la ouais, prenne ouais, qu'à ouais, gauche bah oui, Ah, d'accord. C'est moi l'invité, c'est <rire> toi qui gères. D'accord, d'accord. Euh, voyons à gauche. Euh... Bah, je... Après, quand on l'a à droite, on l'a bientôt à gauche. Oui, oui. Moi, ça ne me dérange pas la stratégie, c'est juste que tu expliques, parce que si tu dis aux gens que tu vas prendre l'américaine... Allez, d'accord, donc que l'américaine la... à gauche. Ils savent que t'es gaucher, okay. spectateur, non Oui, ils le savent, oui. Donc voilà, ils vont dire, c'est un, un menteur, ils nous vont une américaine <rire> et ils est à droite. <rire> Bah dans je la mesure. Oui, ouais, tu as raison. Alors, donc, on ne fait que Airlines. Je à te gauche. fais juste préciser une chose c'est que si tu voulais te la poser à gauche, tu pourrais aussi. Parce que la finesse de la rouge te permet, avec l'effet, de revenir sur la pointée. Sauf que c'est très délicat. Ah ouais, ça me paraît dur. Il faut vraiment toucher très fin la ouais. rouge. Et... Mais c'est possible. Donc après, la, la différence qu'il y a, c'est que moi, je le vois, mmh. mais je l'écarte parce que la difficulté ne vaut pas le risque. Toi, tu ne le vois pas. Et du coup, ben, tu n'as pas le moyen de choisir ou de l'écarter. Tu ne l'as juste pas vu. Oui, pour moi, oui, parce que ce point, il n'existe pas. Je ne vois pas comment je peux toucher aussi fin pour prétendre arriver ici, en fait. Bah, si à tu peu touches près... fin. Euh... Parce que là, voilà. si je touche fin, si, j'arrive si là. Tu... Si tu touches fin, tu vas, tu vas arriver ouais, comme ça. ça sur la bande. Donc, avec un effet normal, Et... tu descends sur la, la pointée. Si tu touches un tout petit peu plus Et... de billes avec beaucoup d'effets, tu vas descendre aussi sur la pointée. Mais après, si tu remontes de trop, c'est foutu, ouais, tu vas rater. Ça. Oui, avec une position et pareille, ce serait le, dommage. Le risque, ça n'a pas d'intérêt. Je préfère qu'on se la pose tranquillement à droite, et puis ensuite on la tournera à gauche. Allez, d'accord. Donc j'essaie mon idée Oui, bien sûr. Ouais. j'imagine. Moi, je pense que tu vas faire rouge, petite bande pointée. Ah bon Oui. Ah non. Et tu vois, voilà, c'est assez ouais. c'est Moi, je que... pense que tu voulais prendre plus de rouge. Oui. Et, et auquel que cas, cas j'aurais fait, la... fait rouge bande. Ouais. Bon, petit piqué pour mettre à hauteur de rouge cette bille blanche. Eh ben, ça c'est trop plein, trop fort. Et voilà, c'est dommage. La pointée n'est pas allée sur la rouge. Ça c'est la, la conséquence du trop plein. Et elle est allée trop loin. Et mmh. ça c'est la conséquence du trop fort. Donc là je peux me permettre de jouer une bande en finesse de rouge je suis assez proche de cette rouge pour pour ah oui, prétendre oui, oui. être précis Un petit peu d'effet je pense que alors effectivement si à cette distance là tu touches la finesse ah comme oui, ça, oui oui l'autre tu l'aurais pas fait prétendu hein, je te dis <rire> il n'existe pas dans mon esprit quoi l'autre n'existait pas dans mon esprit C'est toujours mieux que de prendre trop. Que de, de oui, euh, oui, que de, de rater, rater le point. Ouais. Bon, masser à nouveau trop fort, mais quand même, on arrive à, à créer quelque chose avec ça. Ouais. Mais c'est un tout petit peu trop d'énergie. Ça permet de chercher un passage, d'essayer de faire un passage se placer un rappel en trois bandes un rappel en trois bandes oui ça te convient si tu fais rappel trois bandes ouais l'endroit où tu vas rappeler ce sera ça ici. sera ici ouais. peut-être que euh, on peut aussi se placer un rappel une bande obtenir un résultat du coup qui va descendre un tout petit peu plus en direction de la petite bande mmh. Pas, on verra, on verra. mais même le 3 bandes, c est, c est, ça restera bien, une ou trois bandes, ça ira très bien. Alors l'avantage de ton placement en 3 bandes, c'est que du coup, l'angle, tu peux déborder assez facilement, mmh. mais même là, moi je ne vais, pas... ouais, vais pas faire un 3 bandes, je n'ai pas envie de rappeler trois bandes pour regrouper les ici, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, là, si je joue la pointée en trois bandes à faire grande petite grande je vais bousculer la rouge pour l'emmener la rouge facilement on va dire jusque là Oui. et après j'ai un risque de contre mais c'est gérable voilà je vais pousser la rouge pour regrouper les billes en direction du coin à cet endroit là mais dans ce cas là on parle plus de, de rappel de rappel c'est tu mets la, la 2 ou va la 3 euh, en fait de... Non, tu mets la 3 ou va la 2 en fait oui. quand tu fais ça. Là je serais presque tenté de, de faire un petit piqué. Une bande Une bande de Et... la pointille pour me replacer aussi sur la rouge. Non mais je vais tenter mon 3 bande là, ça m'intéresse. Donc je mets de l'effet pour corriger la trajectoire de la pointille. Juste éviter le compte. Ah hein. c'est nickel. Et du coup, ben voilà, oui. ça permet un regroupement de zones ça. ici. Alors, ça ne s'arrange pas. Je pense que ça peut être gentiment le pire qu'on puisse imaginer, ce masque-là. Mais ce n'est vraiment pas très grave, parce qu'on peut jouer ici des deux côtés sans aucune difficulté et faire en plus le bond d'avant. Donc, même dans cette situation euh, mmh. qui est la pire qu'on puisse imaginer, bah, on arrive quand même à continuer. Oui. Écoute, je joue la bande avant ici. L'idée, en fait, je t'interromps hein, tout le temps. Je pas sais. Marquer. Le bande avant est compliqué, mais pourquoi tu ne choisis pas l'une ou l'autre bah, La finesse, tu as vu, tu as vu ma finesse. Ouais. Elle me fait peur, cette finesse. Bah, il faudra la travailler, parce que là, tu as quand même une finesse par la bande qui va te poser une situation très proche d'une américaine à droite. Et ton, ta perplexité me fait dire qu'en fait tu l'avais pas vu. Non, non c'est si, si, je l'avais si. vu. Parce que la, la rouge, tu bah oui, peux descendre on... un tout petit peu, ouais, tu ouais. arrives sur la pointée et tu peux te poser une américaine à, à droite sans trop de risque. Ensuite, si tu joues la rouge ici et qu'ensuite tu viens toucher la pointée, c'est quand même plus facile que le bon d'avant. Tu prends quand même moins de risques à toucher un petit quart de bille rouge venir ici et toucher la rouge. Oui. Que jouer bande avant, bande avant est quand même plus dur, oui. Je suis d'accord. Alors après, je vais bousculer la pointée, mais ouais. ça, c'est pas grave parce que la pointée elle va avancer de 1 cm, d'accord, c'est et puis après, tu vas venir la, la toucher, d'accord. Tu vois, mais cette solution là est quand même plus simple que le bon avant. Que le bande avant, ouais. moi, j'ai pas de problème. Bande avant, ça me pose pas de problème, mais malgré tout, un bon avant ça reste un bon avant. On peut, on peut se tromper. Je veux bien l'attaque mais... directe, c'est je veux bien, oui, c'est toujours plus simple, bien sûr. <rire> Je veux bien tenter cette finesse. Ah ouais T'es un fou, toi. Il faut savoir. Oui, non, mais là, oui, je le vois maintenant. Rouge, finesse. Pour l'exercice. Alors, tu mets un maximum d'effet, mais fais attention. Parce que si tu prends vraiment faim, on n'a pas besoin de beaucoup, voire peut-être pas du tout. As vu où est ce que... as ah vu ben cette... Tu as vu euh... cette finesse Oui, j'ai vu la finesse. Finesse. <rire> oh, je vais faire l'autre option. Euh, J'étais collé quasi. Et là, l'avantage, en fait, c'est que tu as une grosse marge d'erreur hein, au niveau de la touche de pointé, ouais. de rouge, parce que... Tu peux toucher 5 mm ou 2 cm, le point, tu vas le faire. Oui ça si je cherche l'énergie exacte. Non, pas d'effet, il n'y a pas besoin d'effet. Ou très peu. Oui, sur le point. Oui, bon, c'est si pas. pour faire ça, ça ne ça, ça, ça vaut pas la peine parce qu'on se retrouve en éventail. <rire> là, il, il faut quand même, du coup. Euh, il faut quand même, du coup. Euh, pas la bousculer autant. Il faut quand même prendre un peu plus fin, là. Après, on a quand même fait le point. Donc oui, oui. C'est mais... un point qui, qui offre une très, très grosse marge d'erreur. C'est trop de billes encore. Ah, si je prends moins de rouge, il me faut un peu d'effet contraire. Ben, pas beaucoup, un tout petit peu. c'est le bon résultat tu vois les billes restent groupées ouais. et tu es loin d'avoir touché très fin ouais, hein, on est d'accord tu as peut-être touché quoi euh, il y avait encore de la marge bah, je dirais euh, plus mmh. de 5 mm de quantité de billes et ben bah, voilà si tu touches très fin tu fais le point si tu touches 5 mm ça donne ça si tu touches peut-être entre 5 mm et, et un peu moins d'un centimètre bah, tu vas faire le point aussi tu as quand même une très grosse marge plus que de l'autre côté oui, d'accord. Oui, l'autre côté, tu peux être masqué, tu peux, il peut se passer beaucoup de choses. Ou rater le coup. C'est libre, ouais, libre. Ouais, c'est libre. J'ai joué un petit peu doux. Euh, J'aurais voulu créer un tout petit peu plus d'écart, un peu plus de distance. Mon intention était de passer. D'accord. Mais on peut le faire euh, avec un demi-massé ou s'orienter sur d'autres options. Demi-massé, là, il me paraît... Tâcher de déborder cette euh, pointée. Voilà, bah, C'est très bien fait. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît pas euh, Le biais, il est, il est costaud, mais en même temps, non, on non, a non. fait le point. Non, non le biais, il n'est pas costaud. Ouais. Le biais, il va très bien. Ah, bah, parfait. On s'en sort très, très bien avec cette vidéo. <rire> Moi, je suis tenté de faire ça. C'est quoi, ça pour, me place... pour faire un placement sur la rouge, pour que le coup d'après... Je pense qu'il y a une prise américaine ici. Enfin, pas là, mais si j'arrive à me placer correctement sur cette rouge... Et garder la pointée que la pointée ne me dépasse pas en une euh, voyons oui elle va faire une bande peut-être deux ici mais si elle me dépasse pas le coup d'après euh... ah non mais attendons il faut que je crée l'espace il me faut l'espace pour la rouge ouais peut-être si j'arrive à... Si j'arrive je... <rire> si à amener la pointée ici... En fait, il faut que j'arrive à créer un espace entre la pointée et la petite bande ouais. pour que je puisse rappeler le coup d'après la rouge en une ou deux bandes. Mm -hmm. Mais en même temps, si je fais le point sur la pointée après, elle va limiter l'espace. Ouais. c'est pas terrible. Il ben... n'y a pas de prise, là. Dans ce que tu dis, euh, non. Pas euh, à gauche, non. <rire> Mais à droite, oui. Mais à droite, oui. Ah ben oui, ah oui, si, ah tu oui, te si je pousse là la... sur la rouge, oui, simplement. Non, as pas besoin de la pousser. Si tu te places ensuite sur la rouge et que la pointée vient ici, oui, ben, après tu rappelles la rouge, tu prendras l'américaine droite Ah oui, oui, d'accord. Retour sur, sur retour droite, sur ma bille oui, sur notre bille. Sur la droite, on l'aura à gauche. D'accord. Ah donc c'est pas si idiot que ça. Je me non, suis trompé on... au milieu quoi. Qui a dit une chose pareille. Hein ouais, <rire> Par contre, il y a quelque chose à savoir. C'est que toi, tu vas bousculer la rouge, tu vas te retrouver à peu près ici, tu vas avancer à la rouge à peu près ici. Ouais. Et euh, admettons admettons que tu sois mal placé. Oui. ok Solution de secours. Et oui ok et là, du coup, c'est très important de savoir où tu mets la pointée. Parce que si tu es mal placé et que tu laisses la pointée de ce côté-là, tu seras en éventail. Donc la pointée... Il faut qu'elle vienne au moins jusqu'à ta hauteur ou un petit peu en avant. Et en fait, il vaut mieux qu'elle poursuive sa route plus loin. Ouais. Parce qu'au moins, tu auras la vie devant toi. Même, si... En éventail. même si masqué. Bah, même si masqué, parce que de toute façon, tu crées de l'écart avec la rouge. Donc au pire, tu pourras venir par la petite bande ou par la grande bande. C'est toujours mieux qu'à avoir un éventail où tu n'as rien à jouer. Imagine que tu as un éventail avec une rouge ici, toi ici, et la blanche ici. Et la bande. Ouais, pas mal. tu n'as rien à faire. Ouais. Tandis que la blanche, tu la mets ici, mm. eh ben, tu peux jouer par la bande, tu pourras toujours faire quelque chose. D'accord. Et donc, cette pointée, pour la deuxième solution, c'est important qu'elle ne qu vienne pas ici. Il, il faut, faut qu'elle qu vienne a... au, moins au moins ici, ici jusqu'à que... euh, jusqu plus loin, ce n'est pas grave. Mais il faut... Il ne faut surtout pas qu'elle reste en route. Mais tu le joues quand même en piqué, on est d'accord. Hein, ça que là, signifie si, en fait... Si je la joue comme ça... Si je, je poursuis, oui, je la joue en piqué. Mais ça signifie, si je poursuis, que si entre ici et on va dire ici, c'est une bonne euh, position pour la rouge, ben, ça signifie que moi, je vais la rechercher au milieu de cette marge de positionnement pour la rouge. Moi, je vais chercher euh, le positionnement pour la pointée. Donc je vais chercher une pointée qui sera ici, de façon à ce que si je suis un peu trop doux, elle s'arrêtera au bon endroit, et si je suis un peu trop fort, elle ira jusque-là. Ok, tu prends l'intermédiaire. Ok, d'accord. Chercher une pointée ici est une erreur, oui. parce que ça veut dire que tu peux beaucoup te tromper en jouant plus fort, mais si tu joues plus doucement, tu es, es, okay. es un éventail. Si tu es mal placé. Toute cette réflexion-là, pour le secours. Oui. Voilà, tu vois ce masque. Je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais pas loin. Et je préfère largement avoir un masque que d'avoir la ouais. hmm. Malgré tout, ce pas très bien joué, ce piqué, mais, bon, mais j'ai entendu euh, ton... Tu as envoyé la pointée euh, là où, où on avait prévu. Ouais. Et puis, euh, mais pas très bien Simplement, c'est peut-être un tout petit peu trop de billes. Et si tu avais bousculé la rouge dans... C'est une meilleure trajectoire, ben ça serait bien arrangé, mais ça, c'est un résultat que je trouve dans la norme de ce qui est acceptable. Okay. Voilà. J'ai une belle prise d'Américaine. J'espère que tu l'as vue, évidemment. Oui. Finesse de rouge, ouais. euh, suffisamment fine pour évidemment garder cet espace. Toi, tu fais deux bandes là-bas et tu bouscules la pointée pour la glisser dans cet espace. Et eh ben non. Alors, attends. Je dis pas que ce n'est pas possible, mais ah. c'est un gros inconvénient, tu... c'est que je dois toucher très très fin okay. la rouge. Tu amènes plutôt la rouge dans cet espace-là, voilà. ici. Ça. Et toi, tu viens le faire, voyons. Deux bandes. Oui, deux bandes. Ok. C'est ça. Ok. Et il y en a encore une autre. Bande avant. Bande avant, exactement. D'accord. Tu as trois options. D'accord. Il faut choisir celle que tu préfères, mais comme ce n'est pas toi de jouer... Tu... C'est ça. Je mais je de prendrai de la rouge. <rire> rouge de bande, c'est bien. C'est pas mal, ça aurait mérité de bousculer un tout petit peu plus la pointée, mais je préfère ça. Là maintenant c'est quand même assez facile de rétablir le bon angle. C'est ça, il faut bousculer cette pointée. Mmh. Plus, moins. Ouais. Oh, mais c'est bien, c'est exactement ça. Là, Je dois très très légèrement parce que en finesse je risque de rater, mais quasiment rien. Ouais. Donc c'était bien la bonne quantité. Parfait. Allez, une dernière fois Une dernière fois si hein tu veux, c'est toi le patron. Tu as quelque chose à dire Non, voilà. Quand il n'a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été levé chez les porcs. excusez-nous. Tu sais quoi Quand ouais. Je vois tes vidéos en fait. Oui. Je me dis c'est génial ce qu'il fait. Il y a. Il a, il a un matos de ouf. Et quand je vois ce que c'est, je me dis « Mais on est où, au musée du siècle dernier ?» Eh <rire> oui, la magie du... C'est ça, c'est la magie du, du montage vidéo. <rire> tu peux tout faire avec un, avec euh, un logiciel de montage. Ben moi, j'ai acheté deux smartphones à 100 euros. <rire> <rire> ah, il est rentabilisé 100 fois, le truc. Hein. Bon, allez, ça un fait nouveau 15 ans rappel de pointer. Je bouscule la rouge, ou j'essaye en tout cas. Tu vois, si tu bouscules la rouge dans la demi-bille que je te disais, ouais, ouais. Bah, tu la pousses aussi dans le coin. C'est la même marge d'erreur. Je suis désolé, on va peut-être en refaire une autre de série. <rire> en plus, on est à cheval. On est à cheval, hein Il euh, faut quand même que tu expliques ce que tu fais là, Rouge. Que... Je vais jouer. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas oh. qu'on va se passer l'Amérique. Rouge, voilà, bon, on recherche l'américaine à gauche, donc je vais faire rouge. Une petite bande pointée en tâchant de ne pas Faut pas être masqué quoi je vois il y, y a que ça non, comme pi... ça. tu ferais pas ça non la bah, bande avant euh, voyons si je joue rouge direct elle va trop partir c'est ça non Attends. la différence entre le rouge direct ou le bande avant c'est la façon dont toi tu vas toucher la pointée la pointée oui ok la rouge tu peux la faire partir au même endroit oui. pas de souci mais en faisant direct Petite bande rouge, tu risques de prendre un angle sur la pointée qui est un petit peu trop comme ça. Okay. Et donc de plus être assez bien placé pour l'emmener avec soi en direction de la rouge après. Tandis que si tu fais bande avant, rouge, et à ce moment-là encore une fois la bande, tu vas plus être orienté comme ça. Ce qui est favorable pour ensuite l'amener vers la rouge. Je, je peux marquer comme ça, tu vas je comprends, la différence. Je comprends, mais je. D'accord, je ne l'avais pas du tout vu. Ok, tu, tu, okay. tu choisis la cool bande tu avant. Je pas des choses que je vois quand même. Tu non choisis la bande avant pour, voyons, tac, tac. Oui, parce que ça ouvre mon angle ici, après, après la rouge, en fait. Ça va changer ton angle d'arriver sur la pointée. Au lieu d'arriver comme ça, tu vas arriver comme ça. Et donc, du coup, tu seras mieux placé pour emmener la blanche et poursuivre ton américaine. Oui, c'est comme si je jouais ici, en fait. Tac, tac, tac c'est une espèce de balayage quoi presque non tu sais quand tu prends fin les deux billes non. Non, non, non bon donc donc d'abord je te laisse ah. jouer billes d'abord comme ça tu on va faire les deux comme ça tu percevras la différence voilà tu vois cet angle qui est ici Et ouais. Et... repère le bien ouais, je le vois là la rouge elle est déjà proche euh, ouais. hein théoriquement, ici, si on veut... Euh, cet angle-là, tu ne vas pas le changer, mais si on veut euh, continuer à l'américaine, là, il va falloir faire un banc d'avant mm -hmm. pour gérer la chose. Okay Donc, tu vois cet angle. Maintenant, tu vas faire la même chose en banc d'avant. Ah. <coughs> C'est trop fort. Ouais, je ouais. J'arrive je, je, ouais, pas à garder cet espace. Si. enfin tu vas y arriver. Oui. <rire> ça fait deux fois, regarde, Trois rien fois, qu que fois que je le joue. Trop, ouais. En prenant trop de billes à rouge, tu vois que l'angle a déjà changé. Au lieu d'être comme ça, oui. tu es comme ça. Oui. Et pas si évident que ça, ce point. Il faut être précis. Hein. Mais tu joues au billard, non Oui, tout à fait. Ok. Ouais, J'ai joué trop fort. Euh, tu as joué trop de billes, à rouge. Donc, euh, il faut vraiment que tu prennes juste la bande avant la rouge. Plus encore. Plus la bande. Encore. Voilà. Et évidemment, tu joues plus doucement qu'avant. Voilà. Exactement. Et tu vois, okay. ça maintenant, ouais. ça change tôt, Avant, tu étais comme ça. Maintenant, tu es comme ça. D'accord. Et là, du coup, tu n'es plus obligé de faire bond avant ouais. pour emmener les billes, mais tu peux Je jouer, peux jouer Parce que tu as ici l'angle sur la pointe. J'ai compris. C'était un peu court comme série. J'espère. Oui, c'était court, mais c'était très intéressant, par contre. On le fait de l'autre côté Comme tu veux. Pour finir Allez, tout dans le coin une idée Bien, écoute là euh, moi je pense que je partirai sur l'option de finesse de blanche. Je ne veux pas trop qu'elle bouge pour garder cet espace. Venir ici pour, euh, je pense, le coup d'après, obtenir cette prise américaine-là, -là, peut-être, mmh. soit en deux bandes. Parce que le une bande, je pense que ça, de, ça va être trop difficile. Quoi que c'est possible, peut-être, en mettant de l'effet euh, contraire sur, sur ta bille, peut-être, pour limiter sa, sa sortie, là. Mais je, je partirai sur un deux bandes, là, pour placer après le coup d'après la rouge ici, Prise d'Américaine en deux coups. Enfin, américaine en deux coups, je pense. Une autre idée. Une autre idée. Euh... Si je joue la blanche, peut-être. Ah. Euh... demi massé comme ça vient faire le point sur la rouge, la blanche qui m'éjecte. Prise de. Là tu. Oui. Voyons. Alors enfin, demi-massé, moi, moi, enfin, mais... moi je serais mal placé, mais je peux faire le... Je serais mal placé aussi sur la, la bouteille, ah, okay. sans trop de billes, pour éviter qu'elle se rapproche trop près. Et effectivement, il y a moyen de se poser une américaine sur la grande bande tout de suite, mais je ne la privilégierai pas parce que je la trouve un tout petit peu incertaine, et je trouve euh, que ce n'est pas très intéressant de se la poser comme ça à oui. l'entrée du coin pour mmh. ensuite la tourner. Mmh. Je préfère euh, l'option de la finesse. Donc il faut prendre évidemment très fin pour ne ah ouais. pas la bouger. Et là maintenant, avec le petit piqué, tu parlais d'une bande. C'était ouais, bien une bande. C'était bien une bande. Bah ouais, parce que Alors je... Après, si on déborde un peu plus, on est en deux bandes. Et on n'a pas la même une notion bande de la va finesse. Très, très bien. Okay. Une finesse, c'est une finesse. Je suis d'accord. Sinon, il ne faut pas l'appeler comme ça. Bon, tu expliques ce que tu fais quand même hein Oui, je fais un piqué donc, sur la rouge. Mon objectif est, moi, de venir ici et de placer cette rouge dans cet espace. OK. Donc là, je ne vais pas me tracasser la tête. Je, vais, je cherche la quantité de billes pour amener cette rouge dans l'espace. Oui, mais je... qu'est-ce qui est pire important en fait Qu'est-ce qui est très imp... pire important <rire> euh... Bon, de faire le point, hein. ça c'est ouais, important. Ouais, D'accord. Il hein. <rire> euh... <coughs> faut que j'évite le contre. Oui, c'est vrai. Tant as assez de bille. Il faut que. Il faut surtout pas fermer cette espèce oui. ici. D'accord. Donc ça signifie que tu vas toucher la blanche, mais qu'un tout petit peu. D'accord. Il faut vraiment jouer pour euh, avoir l'énergie sur la blanche, juste un tout petit peu. Si tu la pousses, ne serait-ce que d'une bille, c'est mort. Plus de billes. Encore. Tu vois, ça, ça ne va pas le faire. Parce qu'en réalité, tu es à peu près demi-bille. Mmh. Donc toi, tu vas dégager de l'énergie. Surtout avec ton piqué. Oui. Et tu as seulement, euh, peut-être quoi, 8 cm à faire. Oui. Ah, tu joues à plat Non, je peux le piquer, mais plus de billes. Et moins bas. Et moins bas. Bah oui. Là, là, je suis trop bas là. Mais si tu prends plus de billes et que tu prends le même piqué, tu vas reculer tout droit, sans toucher la blanche. Donc si tu veux prendre plus de billes, mais quand même piqué, et ouvrir ton angle, tu vas bien être obligé de prendre moins bas. Ou moins d'inclinaison si tu veux, peu importe. Mais il faut prendre plus de billes. Là, tu n'as pas une réparation. Encore. Ah. <coughs> Je le vois pas, euh, Xavier. Bah attends, bouge pas, je vais le marquer parce que Je vois pas la quantité. Pourtant, il me semble que là, non, là, il va pas là. On enlève toi, j'ai besoin de l'ombre. Pardon. Allez, fais-le. Fais comme tu faisais. Peut-être que je me trompe aussi. Et là, j'ai l'impression d'être. De... Bien fait, évidemment. Et j'ai l'impression d'être déjà trop gros. Mais j'ai peut-être mal évalué la chose. <rire> Moi, j'avoue que j'aurais pris plus de billes. Oui, en plus, es... il n'est pas marrant. Moi, je l'aurais pris euh, facilement. Ouais, mais maintenant que je suis en face de la rouge, tu vois. Ben, écoute, ça doit être un petit entre-deux, en fait, entre, entre ce que je te disais de faire et ce que tu faisais à l'origine. C'est à peu près ce que tu viens de faire. Mmh, mmh. Et c'est vraiment un petit entre-deux. <rire> mais bon, malgré tout, on s'est nouveau posé l'américaine en trois points. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage. Hein. Ouais, mais les interludes, tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points. C'est toi le patron. Mais toi. les interventions sont bien. Okay. Ouais, c'est bien. Enfin, moi, ça m'a plu. Hein. C'est euh, toujours un plaisir. Hein. billet en paquet. Ouais, de on te continue, recevoir euh, ici à Nice. On continue ta chaîne. Euh, partout où euh, je me déplace, euh, les gens me parlent de toi. Euh, ils sont contents euh, de ce que tu fais. Euh, je crois que moi aussi, euh, j'aime ce ton décalé euh, que tu as. Et voilà, moi, je suis trop postère, euh, trop sérieux <rire> dans mes vidéos. Euh, les gens euh, voilà. bah, écoutent l'alliance des doigts hein. Ils ne suivent pas mes vidéos pour euh, se faire plaisir ou pour rire. Ils suivent mes vidéos pour, euh, pour apprendre. Euh, C'est vraiment de l'apprentissage pur et toi tu es un peu plus ouais. un, un ton différent et euh, quelque chose de plus euh, et donc ça c'est bien et ouais. c'est bien d'avoir proposé ce, ce magnifique cadeau dont on a parlé en introduction ouais. euh, parce que justement peut-être que l'alliance de ces deux mondes entre mon décalage et puis ton côté très sérieux etc va peut-être apporter d'un côté, euh, un côté, une rigueur dans le travail, de l'autre, euh, de l'amusement On n'a pas, pas le même contenu. Non, bien sûr que non. Euh, et donc, en mais, fait euh, ceux qui viennent... Euh, mais qui on a la même passion. Membres, euh, voilà. <rire> ceux qui veulent être membre de BIA Re-Learning et profiter euh, de cette promo, ils peuvent le faire, mais le contenu n'est évidemment pas vrai. Il y a 239 formations. Le, le, le volume, tout ce qu'il y a à savoir sur le BIA, qu'on qu soit débutant ou qu'on soit expert euh, jusqu'à master, tout y est. Donc, évidemment, le, le contenu n'est pas du tout le même. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on peut collaborer, parce qu'en finalité, on est complémentaires. Mmh. Et euh, bah c'est bien. Et moi, j'aime cette idée, euh, comme le font d'autres maintenant. On peut faire une petite euh, promo aussi pour d'autres. Oui. Mais... Okay. Non. Oui, oui, mais euh, là, non, oui mais bien sûr. Il, il faut oui. le dire, il y, a, il y a des gens aussi d'autres personnes sur YouTube qu'on retrouve, comme les BiCC, le BRCC, oui, les BRCC, pardon, BRCC, ouais, bien sûr. ou euh, mon petit billard, le, le petit billard qu'on aime qui, beaucoup euh, aussi, qui font aussi des trucs sympas. C'est un peu comme toi. C est, c est, tu as lancé peut-être une nouvelle mode avec un. Finalement, pas besoin d'avoir une grosse compétence pour pour lancer sa chaîne oui, YouTube et, euh, et adhérer, avoir des gens qui adhèrent à, à ce contenu un peu décalé. Et on se retrouve en toi, et je trouve ça cool, je trouve ça cool. C'est aussi pour ça que moi, je crée des vidéos avec des gens comme toi, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'identifient à toi. Peut-être même plus de gens qui s'identifient à toi que de gens qui s'identifient à ouais, moi. Ça, ça se rend Et donc <rire> euh, voilà, c'est ça qui est aussi bien. Moi, je rencontre des masters comme Jérimond, euh, Petit, Cuenca, euh, Mata et bien d'autres plus tard. Mais je fais aussi euh, des vidéos avec d'autres plus modestes. On s'est vu déjà deux fois. Ouais. J'ai eu la Combe et j'en aurai d'autres euh, plus tard encore. Donc, voilà, je pense qu'il faut, il faut faire les deux pour que les gens s'identifient et qu'on révèle par nos échanges et nos interactions des problèmes qui sont, concernent tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, bon, c'est parfait. En tout cas, euh, voilà. Bon, bah, bonne continuation. Merci. Hein et, à et à très bientôt. Le béco. Ouais.